Salut salut Bon, ne me jugez pas, je me suis levée il n'y a pas très longtemps. Du coup je suis là puisque je compte tenter, retenter l'aventure du vlog. Alors mon but, j'avais pensé vous faire un petit vlog sur une semaine, mais un peu pour vous montrer comment je m'organise, on va dire, au quotidien, pour regarder mes films, pour mes moments lecture, pour mes tournages vidéo, etc. Voilà, comme cette année c'est un petit peu les 5 ans de ma chaîne, et qu'en plus je viens de passer, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps, le cap des 1300 abonnés, je me disais que ça pouvait être cool, même si j'ai pas du tout une vie palpitante, vous allez le voir, faut hein, pas vous attendre à des trucs de fou. tenté, je dis bien de faire un vlog, parce que les toutes les fois où j'ai essayé, ça s'est terminé en échec. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y a des moments où je suis mal à l'aise de filmer un vlog, il y a des moments où comme là, ça passe, il y a des moments où j'ai envie, enfin voilà, c'est chiant. Et surtout, j'ai du mal à encore parler comme ça en vidéo, vraiment comme si je racontais ma vie à quelqu'un, puisque bah en fait, il n'y a personne, je parle à moi-même. <rire> Et je sais bien que vous allez voir cette vidéo juste après Mais voilà c'est encore un peu compliqué pour moi De mêler vie et vidéo en fait Et montrer ma vie on va dire entre guillemets Et ça j'avoue que j'ai encore du mal Du coup voilà on verra bien si ce vlog voit le jour Et si c'est pas le cas bah de toute il y aura toujours des vidéos sur ma chaîne Donc là le programme c'est que je vais aller euh, bah, me laver, me doucher etc Me préparer quoi Ensuite je pense que je vais vous faire une story insta Puisque j'ai encore Attendez je vous montre Des SP à vous montrer, j'avais fait un petit sondage quand je vous ai montré mes derniers SP BD. Et vous m'aviez dit que voilà, ça vous intéressait de voir des services presse de temps en temps, donc des titres qui sont pas encore sortis au moment où je tourne cette vidéo. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ça en story. Et celui-là sort très bientôt, il sort fin janvier. Celui-là, je crois que ouais, celui-là il sort qu'en mai, celui-là en juin. Celui-là, il sort en mars. Et celui-là, j'ai absolument oublié quand est-ce qu'il sortait. Ensuite, je vais voir ce qui est au programme. On est dimanche, alors voilà, journée de chill. Je vais pas sortir aujourd'hui. Euh, demain, je vais peut-être sortir à, à Paris. Probablement avec Akiko de la chaîne Akiko Disney. On va faire un petit tour à Album Comics. Voir si je me trouve l'artbook d'Over the Moon, le film Netflix. Et sinon, j'aimerais bien aussi aller au Renard Doré. Puisque ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Donc j'ai envie d'aller leur faire un petit coucou. Bon, je suis pas du tout youtubeuse beauté, mais je pars du principe que dans un vlog, on peut parler un peu de tout et de rien. Je vais vous en parler là, puisque depuis pas très longtemps, j'ai une nouvelle petite routine peau qui me fait extrêmement de bien, parce que avant ça, j'avais pas des produits hyper adaptés. En fait, j'ai toujours eu la peau grasse jusqu'à mes 22 ans ou 23 ans, puisque j'avais de l'acné. Et depuis deux ans, bah j'ai ma peau qui a complètement changé, mon acné est parti, donc ça c'est très bien. Mais euh, du coup, j'avais la peau sèche... Un peu par ici, cette zone-là. Un peu là aussi et parfois là. Et euh, j'ai toujours la peau rouge là. Quoi que je fasse, hein, qu'il fasse chaud, froid, euh, peu importe. C'est toujours rouge ici. Donc là, vous verrez rien à caméra puisque mon téléphone, il fait un espèce de... de, Je sais pas, il me lisse la peau. Enfin voilà, je... vous ne verrez rien. Je suis désolée et j'ai pas d'autres trucs pour filmer. Et en plus, comme il y a beaucoup de calcaire dans l'eau à Paris, cela ne m'aidait vraiment pas ma peau. Dernièrement, j'arrive vraiment à la récupérer. Je suis beaucoup moins sèche et un confort ici dans la journée, c'est un peu Cynthia Duluth qui m'a sauvée avec ses dernières vidéos où elle parle de différents types de peau. Et état de la peau. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans ce produit de chez Garnier. Pas spécialement choisi pour la marque, mais plus parce que quand je faisais mes courses, il y avait un type de produit qui me convenait. Donc, là, c'est un 3 en 1 qui à la fois nettoie, hydrate et démaquille et qui n'a pas besoin d'être rincé. Donc, j'ai juste à le frotter sur ma peau en fait, et puis voilà, ça sèche tout seul. Au pire, s'il y a un surplus, j'essuie un petit peu, puis je me suis les mains. Il a l'avantage de nettoyer et hydrater la peau en même temps, mais aussi de la démaquiller. Et vu que moi, je me maquille entre 0 et 3 fois par mois, franchement, je trouve ça tellement pratique d'avoir un produit qui le fasse en même temps donc c'est de l'eau micellaire mais lactée ça veut dire qu'il y a un petit mélange de lait à l'intérieur de l'eau micellaire Je mélange un petit peu lait eau pour ma peau il est bien puisqu'il lui permet de rester mieux hydratée comme moi c'est plutôt normal à sèche qu'elle est le lait en plus ça fait vraiment du bien pour l'hydratation j'ai pris une crème pour peau sensible donc j'ai pris la nivea pour la même raison que j'ai pris la garnier voilà c'était sous ma main. Mais j'ai déjà pris des crèmes Nivea dans le passé pour le visage et j'avais pas été déçue. C'est vraiment une crème aux vertus hydratantes et surtout elle apaise les tiraillements. Et moi c'est un petit peu ce que j'ai comme je vous ai dit à cette zone-là. Alors c'est très léger, c'est pour ça que ma peau... Elle n'est pas vraiment sèche, elle est plus normale, à tendance sèche, on va dire, et je pense surtout qu'elle est déshydratée. Donc celle-là, elle lui fait vraiment du bien, elle fonctionne super bien pendant 24 heures, et ça peut faire crème de jour ou crème de nuit, ce qui est bien aussi. Quand j'ai pas envie de mettre cette crème-là le jour, je mets une autre crème Nivea, mais une bébé crème. Donc c'est une crème un petit peu teintée, voilà, qui cache un petit peu mes rougeurs, qui les cache même plutôt bien. Après, ça reste naturel, ça fait pas du tout fond de teint. D'ailleurs, ça se voit même pas quand je l'ai sur la peau. Si ça se voit un tout petit peu, puisque ça me fout. Foncie, très très très légèrement le teint, voilà. C'est quand même la teinte claire, mais c'est un clair un peu quand même plus foncé que mon clair à moi, on va dire. Toute la journée, je me sens hydratée, je me sens fraîche au niveau du visage, et ça, merci, c'est vraiment ce que je recherchais. Ça me fait pas non plus un effet gras, voilà. J'ai pas la peau qui régresse avec cette crème, bon, bref. vous avez compris, je l'aime bien. Ensuite, mon vrai produit magique pour le visage, c'est le Hitsponent de Benefit, c'est un produit miraculeux pour les cernes, franchement coûte hyper cher, ça coûte je crois 40 euros ce petit truc là, mais si je le rachète c'est parce qu'il marche, parce que sinon c'est clair que je le rachèterais mais pas du tout. Moi j'ai des cernes, alors une fois encore je suis pas sûre que ça se voie énormément en vidéo, mais j'ai des cernes assez prononcées. Elles sont normalement très longues, elles m'arrivent jusqu'à là, et elles sont bien violettes ou bleues là, un petit peu un mélange des deux couleurs. Mais ce produit il arrive déjà à leur atténuer un peu la longueur, mes cernes elles s'arrêtent maintenant plutôt là au lieu de là, et surtout c'est beaucoup moins coloré en fait à l'intérieur. Je suis même en train de me rendre compte que là, c'est même pratiquement plus violet ou bleu, et... Waouh Merci Franchement, ce produit, il est magique, et quand j'en ai plus, croyez-moi, je pleure, puisque je mets un petit moment à en racheter au vu du prix. Et vous manquez pas, mais quand j'en ai plus, je mets du baume à lèvres à la place je sais on en est là mais vraiment J'hydrate mes cernes parce qu'elles sont vachement sèches Il y a des, Vous savez les petits points là granuleux Par contre ce produit il atténue un petit peu Voilà cet effet granuleux on va dire Mais il fait pas disparaître Voilà, là, en plus ça fait une semaine que je l'utilise Donc vous voyez pas mes cernes au meilleur de leur forme on va dire Elles sont déjà un petit peu atténuées et moins colorées que d'habitude Enfin bref du coup j'en mets un petit peu le matin Et j'en mets un peu plus le soir Je laisse même juste poser C'est pas grave si ça se voit Justement, comme ça, la nuit, ça a le temps de pénétrer. Et aujourd'hui, je ne me maquille pas, comme très souvent. Donc, je vais juste brosser mes sourcils. Ensuite, la madame qui m'a épilé mes sourcils dernièrement, elle m'a fait acheter un produit qu'elle m'a fait essayer. Où est-ce qu'il est caché Allô Ah, il est là. Qui est vraiment super bien. Pour moi, qui me fait juste les sourcils, en fait, vu que je me maquille pratiquement pas. C'est celui-là. Donc, c'est un truc qui se présente comme ceci. youtube Beauté activé. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Quand vous voulez dessiner, ça fait euh, comme des poils de sourcils. Je vous allez rien voir, je crois, voilà, en plus c'est flou. Vraiment que je me rachète un appareil photo en 2021, c'est vraiment, vraiment un égaule Ça vous permet de redessiner un petit peu si vous avez des zones qui sont vraiment euh, en absence de poils, on va dire. Moi, je sais que j'ai juste des petits trous euh, par endroits, genre par ici. Là, je m'en sers surtout pour refaire un peu bah, le devant de mes sourcils juste là Puisque c'est un peu moins fourni que le reste Ensuite je redessine un peu mon sourcil avec au besoin Il faut bien le ranger euh, la tête en bas Elle m'a dit sinon le produit va sécher Ensuite je les fixe avec un, un truc de Sephora là, Les trucs qui sont faits pour euh, fixer les sourcils, fixer vos poils Puisque le produit par contre ne fixe pas les sourcils Et voilà je fais que ça de la journée Puisque j'ai la flemme de maquiller la plupart du temps comme je vous l'ai dit Évidemment, je rajoute du baume à lèvres et on va finir avec un serre-tête, puisque en ce moment je ne mets que des serre-têtes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 services presse manga. J'ai fini mes stories, du coup, là il est déjà 14h12 et bah en fait, je vais manger parce que j'ai faim. Je me suis levée à presque 11 h du coup j'ai voilà c'est pour ça que je mange aussi tard mais bon j'ai l'habitude de manger à des heures des fois je mange à 16 h des fois je mange à 23 h n'importe quoi mais avant je voulais vous montrer un truc genre depuis qu'en fait que j'ai gardé les chats chez les clients là faut voir ma dernière vidéo pour comprendre euh, j'ai découvert qu'ils avaient une invention merveilleuse qui s'appelle le pichet Brita, les amis mais oui mais quelle invention géniale en gros pour les gens qui vivent dans des lieux euh, ou que l'eau est hyper calcaire par exemple, euh, comme moi à Paris, et eh ben, c'est une invention merveilleuse puisqu'en fait vous avez un filtre là et ça filtre l'eau tout simplement. Et ça filtre pas que le calcaire, hein, ça filtre aussi les saletés, machin bidule, parce que je sais qu'on m'a dit que dans l'eau notamment à Paris, il y avait pas mal de médicaments et tout ça qui traînaient etc. qui n'étaient pas filtrés par les robinets. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Et quand je suis allée chez eux, ils en avaient une. Et franchement, je buvais l'eau de là-dedans. Et j'ai tout de suite senti la différence au niveau du goût. Du coup, j'ai voulu investir. Franchement, ça coûte quoi Ça coûte 20 euros en moyenne. Donc ça va. Le seul truc chiant, c'est que le filtre, il faut le changer tous les mois. Et le filtre, je crois que le lot de deux, ça coûte 15 euros. Donc voilà, c'est quand même un petit investissement. Et franchement, niveau écologie, je suis pas sûre. Que ce soit aussi euh, enfin, comparé aux bouteilles en plastique, je veux dire, franchement, je sais pas lequel est le pire entre les deux. Je me pose vraiment la question, mais bon. De eux, ce qu'ils en disent, Brita c'est que c'est plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique et de les jeter à chaque fois. Donc voilà, j'espère que c'est vrai euh, maintenant. Mais voilà, en tout cas, en termes de trucs pratiques, vraiment, je ne peux plus me passer de ça maintenant. C'est ma vie, la Brita donc là, pendant que ça cuit, je vais traîner un petit peu sur Twitter. Sachez que <rire> c'est un de mes passe-temps préférés. J'adore euh, Twitter, j'adore parce que je suis en contact... Mais j'ai voté là déjà J'adore parce que je suis en contact avec vous. Voilà, je parle très souvent avec pas mal d'entre vous. Je sais pas si vous regardez tous mes vidéos, mais voilà. Sachez que j'apprécie énormément ma petite communauté Twitter. Même ceux à qui je parle très souvent, ceux à qui je parle vraiment qu'une fois de temps en temps. C'est vraiment mon petit plaisir de toujours échanger avec vous, de faire vos, tu... de... De faire vos tweets, pardon, de... de voir un petit peu vos petites vies, etc. Voilà, ça me fait toujours très plaisir et franchement, ça aide à sentir un peu moins seul parfois. Oh là là, voilà, vous j'aime bien Twitter. Oh, j'ai vu passer Old Boy. Oh, excellente série, ça, c'est un thriller en 4 tomes qui est un petit peu un classique. Vous connaissez peut-être le film, que moi je n'ai pas vu, mais alors le manga. Pépite, les enfants, si vous aimez les thrillers avec un scénario extrêmement complexe et bien pensé, je vous le conseille absolument. Et voilà donc le petit repas du jour, des nems, des gnocchis, de la salade et quelques petits légumes. Et en général, quand je mange, j'aime bien me poser devant des vidéos YouTube et quand j'ai aucun youtubeur que je suis qu'on a fait, soit je vais voir un peu dans l'accueil, soit je regarde une série. Enfin bref. Donc là, je vais regarder la dernière vidéo d'Elisa dans tous ses états. avoir traîné un petit peu sur Instagram je vais je pense vous tourner euh, la vidéo du jour donc qui doit sortir dans deux heures exactement va je réussir à la filmer et la monter à temps on verra bien en ce moment j'ai pas le temps de filmer mes vidéos en avance franchement la semaine j'ai pas la foi je suis fatiguée le soir quand je rentre du boulot et en plus avec ce couvre-feu débile de 18h euh, je dois me lever plus tôt que d'habitude ça y est il est 20h pile et je viens Enfin, je viens, j'ai publié vers 19h30 ma vidéo du jour. Donc, c'est celle sur l'édition Comico. Pff <rire> je vous avais dit que je ne pourrais pas faire avant 17h, mais c'était sûr, le montage, ça prend du temps. Et j'avais prévu de la poster dans les 19h. Ouais, c'est vrai, Donc, ça va, j'ai un peu respecté mon truc. Je vais bientôt me faire à manger, encore. Cette journée est passée trop vite. Je me relaxe actuellement devant des vidéos ASMR. Voilà, moi j'adore... L'ASMR, je sais que c'est pas pour tout le monde. Après il faut savoir qu'il y a différents types d'ASMR. Moi je sais que j'aime pas tout ce qui est bruit de bouche, bruit de bois de boisson, manger, etc. Les gens qui boivent et qui mâchent. Et... Non, ça c'est pas mon délire. Mais alors le tapping. J'adore ça, le tapping, les frottements. Je me relaxe et souvent le soir je lis euh, avec des vidéos d'ASMR dans les oreilles. Ensuite quand je me couche, des fois j'éteins tout de suite, des fois je les laisse encore un petit peu. Et voilà, ça fait trop du bien, c'est vraiment... Euh, ça détend, ça fait du bien, enfin voilà, c'est juste un plaisir génial, il y en a qui appellent ça un orgasme du cerveau, et c'est un petit peu ça en fait, exactement <rire> Pas une grande fin ce soir, donc on va se contenter d'un cordon bleu avec quelques légumes, histoire de dire que je mange un minimum équilibré. Et comme d'habitude, devant une petite vidéo YouTube. Et quand j'aurai fini de manger, je pense que je vais me poser devant le film Clueless, qui est une sorte de classique dans le Teen Movie euh, feel good et drôle, que je n'ai jamais vu. Et voilà, j'ai envie de regarder un truc sympa et sans prise de tête. Donc ce soir, je pense que ça va être mon programme. <rire> Bah, il est bientôt 11h, et puis bah, je viens de terminer Clueless, qui était plutôt pas mal, je dois dire. Et en général, quand je termine un film, j'ai ma petite tradition, c'est que je poste un petit tweet dessus, puisque j'aime beaucoup parler déjà sur Twitter de base, mais aussi échanger, partager avec vous. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je vais sur les deux sites cinéma sur lesquels je suis inscrite, donc Captain Watch, pour le coup... Et depuis peu, maintenant, je suis aussi sur Letterbox, un site en anglais. Et donc là, je vais chercher le film. Et puis, je laisse ma petite note. Du coup, je vais mettre que... J'aimerais bien qu'il y ait un entre-deux. Entre le j'aime un peu, j'aime beaucoup. Et aussi entre le j'aime pas, j'aime un peu. Parce que j'aime pas juste un peu, mais j'aime pas non plus beaucoup. Tu vois, c'est il me manque une petite nuance, personnellement. Bon, moi je vais mettre « J'aime un peu » personnellement. Et puis voilà, je vais écrire mon petit pitch. On va faire comme ça, ça ira plus vite. Et voilà Je suis la première à écrire un avis dessus. Ok <rire> Hop Puis voilà, là vous avez ma petite page. Puis là c'est les autres trucs. Bientôt la série des Wings qui débarque. Ça c'est mes autres visionnages de Wolverine, d'X-Men et compagnie. Ben voilà et du coup, euh, sur ce site-là, je vais pas écrire de review. Je vais juste l'ajouter dans mes films de Et je vais lui mettre la note de 3 étoiles. Ça me paraît pas mal. Et voilà. Comme ça, ça me permet de garder un visuel de tout ce que j'ai regardé au cours de l'année. Donc là, vous pouvez voir, c'est tous les films que j'ai regardés au mois de janvier. Et là, il y a les deux que j'ai regardés aussi fin décembre 2020. Le programme, c'est que demain, du coup, on sort bien avec Camille en ville. Donc, bah, je vais aller... J'allais dire me coucher, mais en fait, non. Je vais surtout me mettre en pyjama. Je vais me poser dans mon lit avec une vidéo ASMR, comme d'habitude. Et puis, bah, je pense que je vais lire un petit manga avant de me coucher. Ah C'est parti pour la sortie du jour Des trucs comme ça. Ah ouais moi j'adore, quand je viens là je me retiens parce que je veux en acheter plein Les gens à qui j'ai gardé les chats ils m'ont offert deux boîtes pour Noël, j'étais trop contente okay. En plus je sais même pas comment ils co-visaient, ils ont fait pour connaître mes goûts, j'ai trouvé ça trop mignon Oh là là les amis, on va découvrir cet endroit qui m'a l'air Excuse moi je te gêne Oh là là là là Oh là là La journée passée dehors. Et quelle heure Il va être 5h. Et on est dehors depuis 11h, heures, 11h30. Heures ah, C'est fatigant. Quand il y a les restos, les cafés d'ouvert, etc., tu peux faire la petite pause de la journée, voire deux. Tu t'arrêtes une demi-heure ou un quart d'heure, tu fais ton petit café, machin, la petite pause de blabla et cosy quoi. Mais là, tu peux plus faire ça maintenant. Mais voilà, du coup, très bonne journée, je suis bien heureuse, mais je suis aussi bien heureuse d'être à la maison et fatiguée. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une baignoire pour prendre un bon bain chaud, mes aïeux Du coup, j'ai fait mon petit saut au renard doré et évidemment, j'ai ramené quelques petits mangas. Donc j'ai craqué enfin pour l'enfant et le maudit, ça y est, le premier tome que je vais pouvoir relire, ou du moins, je sais plus si j'avais lu le tome en entier ou en extrait, c'est embêtant, mais bon, justement, je vais pouvoir m'y remettre. Le dernier tome, du chat aux 7 vies, voilà, qui est une saga vraiment très jolie, mais aussi très émouvante sur les chats errants. Et enfin, je continue dans euh, ma continuation, <rire> aucun sens de ce que je dis, de Noragami. Voilà, voilà, donc je suis contente de poursuivre. Pour l'instant, c'est encore les intrigues que je connais grâce à la première saison et j'ai hâte de rattraper où j'en étais. Et j'ai craqué, évidemment, pour les chaussettes du renard doré. Regardez comme elles sont belles. Ah, vous les avez adorées sur Instagram. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Elles sont trop mignonnes, je les veux !» Et le premier, et dernier achat, mais en fait, c'est le premier que j'ai fait, quand on est allé à l'album comics, c'est... C'est... L'artbook de voyage vers la lune. Ah oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, vraiment très beau. Bon, 50 euros, mais il est hyper beau. Donc là, je, je vous le montrerai plus tard parce que je ne l'ai pas ouvert encore. C'est là où on est allé goûter le Sweet Bazaar. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon et c'est hyper beau. C'est un décor un peu Alice au Pays des Merveilles, Sweet Lollipop, etc. Et en fait, vraiment, tout est fait maison, que ce soit les gaufres, les cakes. Les sucettes, les glaces, y compris les toppings. Hein. Donc ce que vous mettez sur la gaufre, le banane, les petits grains de chocolat, de crumble et tout, tout, tout, tout est fait maison. Et franchement, ça se sent direct au goût. C'est juste ouf, ils sont très gentils et c'était vraiment super bon. Je vais vous laisser là parce que je vais me mettre bien, je prends une douche bien chaude. Et puis peut-être que je vous reprends fin de journée, je pense que je vais me faire un film ce soir ou alors je vais lire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de me reposer you <laughs> Il reste à peine 10 minutes pour me préparer et aller au travail, mais bon, c'est pas grave, je voulais vous faire un petit coucou. J'ai pas filmé mardi puisque ah, je suis rentrée, j'étais fatiguée, voilà, j'ai eu la flemme. J'ai lu hier soir, avant de me coucher, le premier tome de Magical Night Reheart, un manga de, de clampes. Et j'ai lu, livre addict, aide-moi s'il te plaît, L'Enfant et le Maudit, le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé L'Enfant et le Maudit, c'est vrai qu'on a vraiment cette atmosphère. Petit cocon tout doux au milieu, perdu au milieu d'un monde en fait, qui semble hyper mystérieux, on sent qu'il s'est passé quelque chose de, peut-être de grave. Il y a vraiment ce côté sombre tout autour, avec cette toute petite aura de lumière qui nous est donnée par les personnages principaux, qui forment un petit duo hyper attachant et hyper par accord. mais c'est ça qui est hyper chou en fait. Et Magic Knight Reard, c'était vraiment pas mal, je crois que c'est un manga de clan qui est pas très long, 6 tomes. Et c'est vraiment un Magical Girl pur dans lequel il y a trois jeunes filles lycéennes ou collégiennes qui ne se connaissent pas. En fait, elles ne sont pas dans la même école. Mais un jour, elles sont toutes sur la tour de Tokyo et elles vont être aspirées un petit peu dans un univers parallèle, enfin un autre monde. En fait, elles ont été invoquées par la princesse de ce monde qui s'appelle le Sephiro. Le monde s'appelle Sephiro. Et elle est prisonnière d'une sorte de, de sorcier magicien. Avec ses dernières forces, elle a fait appel aux légendaires Magical Knights qui sont censés sauver le monde de Sephiroth. Donc elles se sont réincarnées dans ces trois jeunes filles qui n'étaient pas du tout au courant de tout ça, bien sûr. Et donc on va les mettre au parfum et à partir de là, elles vont devoir commencer eh bien, à s'armer, à trouver les armes. Et elles vont aussi devoir s'entraîner au combat, voilà. Bon c'est vraiment hyper classique dans le schéma du Magical Girl Mais ça fonctionne assez bien Même s'il y a des petites incohérences Et que c'est pas développé vraiment sur tous les points Un peu comme Captor Sakura En fait j'ai l'impression que c'est un peu propre à Clamp De pas vraiment développer son univers Ou de pas lui donner la cohérence maximum Mais il y a toujours un truc qui fait que... Ça passe quand même, puisque les héroïnes sont quand même assez attachantes et elles m'ont aussi vraiment beaucoup fait rire. Donc j'ai quand même passé un, un bon moment avec elles. Et moi je pense que quand tu lis ce manga bah, à 10-12 ans, bah, tu te prends pas la tête plus que ça. Je pense qu'enfant à 10 ans, j'aurais bien kiffé. Et là franchement, je trouve que c'est quand même une bonne série de Clamp. Je ne suis pas fan de tout ce qu'elles font. Mais là je pense que je vais quand même continuer au moins le tome 2 pour voir ce qui se passe. Fait des petits plans aujourd'hui de ma journée au travail, vraiment pas grand-chose mais j'ai tenté. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bah rien de spécial, j'ai juste deux mangas en fait à vous présenter. Le premier c'est les carnets de l'apothicaire qui vient de sortir chez Kiyun, je crois qu'il sort euh, le jeudi 21 si je me trompe pas. C'est une série plutôt entre la tranche de vie et l'historique dans laquelle on suit une jeune femme. Alors ça se passe euh, en Chine. Je ne sais pas trop à quel siècle, je ne connais pas très bien l'histoire chinoise, mais voilà. L'héroïne s'appelle Mao Mao. Elle a été enlevée par des hommes qui l'ont revendue euh, au palais impérial. Et en fait, quand vous êtes enlevé de force de cette manière-là, vous êtes obligé d'y travailler pendant deux ans. Et ensuite, selon la situation, généralement... Soit on vous laisse partir, soit on vous garde, ça dépend. Donc Mao Mao va être engagée en tant que servante et elle essaye de se faire absolument la plus discrète possible. Avant de se faire kidnapper, elle était apothicaire, donc euh, équivalent de pharmacienne. Et donc elle a quelques connaissances dans les herbes et la médecine. Ce qui va s'avérer être utile puisqu'il y a... Euh, les enfants des certaines favorites de l'empereur qui sont sur le point de décéder et Maomaro va tout de suite comprendre comment c'est arrivé donc elle va essayer de faire remonter discrètement l'information auprès des, des favorites sauf qu'elle va vite se faire griller par et je sais pas trop c'est quoi comme type de personnage c'est encore mystérieux dans ce premier tome mais en gros, c'est un homme très populaire à la cour. Ce dernier se rend très vite compte que maomao Mao est une jeune fille plus intelligente et éduquée qu'elle n'y paraît. Et il se dit qu'elle pourrait être utile à la cour et à l'Empire. Elle va devenir un petit peu la euh, officielle euh, du palais, on va dire. Et on va donc suivre ses aventures. Franchement, ce premier tome est super bien. J'en attendais pas grand chose puisque j'ai déjà lu des séries un peu du même genre chez Kihun qui m'ont pas plus emballé que ça. Mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment une réussite, l'héroïne est hyper plaisante. Elle est intelligente, elle est clairvoyante, elle est pragmatique, enfin vraiment je l'adore. On a plein de petites informations par-ci par-là sur ce que pouvait être la vie à la cour à cette époque-là en Chine. Et moi qui connais vraiment pas bien la culture chinoise, franchement mais j'ai trouvé ça super intéressant. Mon deuxième gros coup de cœur c'est Blue Period qui est sorti aujourd'hui, le 20 janvier, et que j'avais en SP mais je l'avais toujours pas lu, du coup je l'ai lu aujourd'hui sur le tas. Et franchement, mais je m'attendais à bien aimer, à trouver ça cool, mais, mais en fait j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est au lycée, il est en première. Il s'appelle Yatora, et euh, comment dire, il n'a pas de passion dans la vie en particulier. Il traîne avec des mecs qui font un petit peu les kékés, lui-même il fait un petit peu le kéké, il a un peu une réputation de voyou... Mais en même temps, les gens savent aussi que c'est un mec plutôt intelligent et sérieux dans ses études. C'est surtout un mec qui essaie de se conformer à la société et à ce qu'on pourrait attendre de lui. Jusque là, ça lui réussissait plutôt bien, il s'était jamais trop remis en question. Mais il va débarquer euh, par hasard dans la salle d'art plastique, dans ce premier tome, et il va tomber devant un tableau d'une des élèves qui va le, juste le souffler en fait. Il va commencer tout doucement à s'intéresser au dessin. Enfin, Au début, il comprend pas trop... Il voit plutôt ça en fait comme un passe-temps et pas comme un plan de carrière vraiment sérieux et envisageable. Et surtout, il a un peu des préjugés comme quoi... Et une fois en fait que tu sais dessiner, tu sais absolument tout dessiner et tu maîtrises toutes les formes du dessin. <rire> Ce qui est faux Il va très très vite s'en rendre compte. Et on apprend tout ça en fait en même temps que lui. On apprend qu'il existe des tonnes et des tonnes de techniques. pour venir à maîtriser des formes, des effets de profondeur, etc. Et surtout qu'on ne travaille pas du tout pareil selon la matière qu'on utilise, de la peinture, de l'huile, etc., de l'aquarelle. vraiment se passionner dans le dessin petit à petit parce qu'il va se rendre compte que dessiner, ça lui fait du bien, ça lui permet d'exprimer des émotions qui jusque-là, il n'avait jamais réussi à exprimer, ni eu l'idée d'exprimer. Et ça va lui permettre, en fait, vraiment de faire sortir des choses. Et en même temps, il a aussi ce petit quelque chose, évidemment, il est hyper perfectible dans son style, mais il a cette petite lumière, ces petits éclats de motivation et de passion qu'il met dans son dessin. C'est ce genre de manga qui te fait apprendre énormément de choses dans un domaine en particulier. Et en même temps, tu vois, tu apprends tout du point de vue d'un personnage qui est un petit peu novice en la matière. Et pour le coup, là, mais j'aime vraiment énormément ce personnage. Je trouve qu'il change. C'est pas l'énième héros un petit peu naïf, un petit peu timide ou gentil. Ou alors, au contraire, le bad boy qui en a rien à foutre et qui se lance dans un truc. Juste pour le fun, lui, il a vraiment un équilibre dans son caractère. Ce personnage, il me régale. Je le trouve d'un tel réalisme, en fait. Et ça fait que j'ai vraiment adoré. À la fois pour lui et pour tout ce qu'on apprend dans ce manga, mais je vous le recommande absolument. Moi, j'ai juste hyper hâte que la suite sorte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup, il est 21h. Ce soir, je vais regarder le film. Ah, je vais trouver l'affiche. Ça s'appelle Charming. Euh, c'est produit par les créateurs de Shrek, et en fait, je le regarde parce qu'on m'a dit que c'était l'histoire en gros euh, d'une voleuse qui veut séduire un prince, hein, en gros, entre grosses guillemets, et là vous voyez, c'est Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dormant. Donc c'est une pure comédie dans le monde des contes, à mon avis hyper parodique, un peu comme dans Shrek. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je sens juste que je vais me, me face toute la soirée. Mais, mais bon c'est parti, je sens que je vais bien me marrer, je vais aller me doucher avant et puis je vais me poser tranquillement devant. On est vendredi matin, il est 9 h 1 et je suis pile poil devant mon PC pour le premier épisode des Wings Et ouais la série Bon, euh, j'ai pas d'espoir, hein. enfin j'ai pas d'espoir Au vu de la bande-annonce et des visuels, ça ne ressemble absolument pas, mais pas du tout aux Wings. Ça ressemble plus à la limite aux Witch ou alors aux Chilling Aventure of Sabrina, mais alors pas du tout aux Wings. Mais bon, je garde espoir que ça reste un divertissement sympa, même s'ils en ont fait, eux-mêmes ils l'ont dit, hein, c'est pas moi qui bitch, ils en ont fait, une série pour ados à la vampire diarise avec des trucs de sexe, de drogue et d'horreur. Je garde espoir qu'un jour on ait un vrai live action qui ressemble un minimum au dessin animé, ou du moins qui en garde les vibes, mais là, euh, c'est mal parti. Mais bon, peut-être que ce sera quand même sympa en tant que série, quoi. Regardez ma boîte à masques. <rire> on a reçu ça de la librairie, c'est trop drôle. En plus j'aime beaucoup ce manga, c'est hyper marrant. Hey, c'est encore moi à filmer dans un environnement tout à fait inadéquat une fois encore. Euh mais comme d'habitude, là je suis rentrée du boulot il n'y a même pas 20 minutes et je vais me poser devant la suite des Winx. Normalement je vous ai dit ce matin que j'avais commencé, il me semble. Je vais commencer l'épisode 3 et franchement, il y a énormément de choses à dire, mais genre vraiment énormément. Des choses mal, vraiment, mais il y a aussi des trucs pas trop mal, voilà, je veux pas trop vous en dire là puisque je pense que je vais vraiment faire une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je donnerai un avis complet en vidéo, je pense. Bon, désolé pour ce vlog de semaine qui était pas passionnant finalement, mais voilà quoi, c'est la routine j'ai envie de dire, hein. Surtout qu'avec le Covid et tout ça, on est confiné dès 18h, donc c'est encore pire qu'avant. quoi. Il n'y a même pas un jour où je me dis je peux faire une petite sortie le soir. C'est mort. C'est boulot dodo, il n'y a pas grand chose intéressant à vous montrer. De toute façon, j'avais fait plutôt ce vlog dans l'optique de vous montrer un peu... Les moments où je prends le temps de regarder une série, un film ou de lire, ou... et comme vous le voyez, bah c'est souvent plutôt au feeling et aussi si je suis fatiguée ou pas. Mais généralement, ouais, c'est comme ça que je marche. Moi, j'y vais vraiment au feeling. Je me fais pas un programme de je vais regarder ci si, ou ça, tel jour à telle heure. Je trouve ça, ça sert à rien en fait. Si j'ai pas envie de regarder au... au moment que ça arrive, et ben je regarderai autre chose ou je ferai autre chose. Je fais les choses quand j'ai envie de les faire en fait. Un passe temps, c'est un passe temps. J'ai envie de dire. Comme lire, vous voyez, pour moi, lire, ça a toujours été un passe-temps. Depuis que je travaille en librairie SPBD, et eh bien parfois, c'est un passe-temps que j'ai moins envie de faire qu'avant, clairement. Puisque des fois, je dois lire, enfin, je, dois, je lis au boulot les trucs. Donc, je ne suis pas forcément fan. Il y a plein de trucs qui me passent entre les mains. Je lis en diagonale, puis je passe à autre chose. Et surtout, le fait de tellement beaucoup lire, il y a des moments où je ne suis vraiment pas dans le mood de lire. Et le problème de ce genre de métier, c'est genre hyper complexe. Parce que, par exemple, si tu es bricoleur, et que tu bricoles un truc, mais t'es pas dans le mood pour bricoler. Bah ok, ça te fait chier de bricoler, mais au final tu vas quand même réussir à le faire. Tu vois, tu vas finir son bricolage, Il y a... Y a rien qui est censé t'en empêcher. Quand t'es libraire, en fait si t'as pas le mood de lire le truc à ce moment-là, ça sert à rien de te forcer, parce que tu vas pas apprécier ce que tu lis. Même si c'est bien, tu vas trouver peut-être ça chiant, tu vas pas réussir à rentrer dedans. Et ça se trouve, même si l'album il t'aurait plu à un autre moment, ou si tu l'avais vraiment lu, un moment où tu avais envie de lire, tu aurais apprécié, mais là, c'est juste pas le moment, tu n'as pas envie, tu n'as pas la tête à ça, et du coup, bah, tu passes pas un bon moment avec cet album, et ça peut, tu peux en garder un mauvais souvenir, alors qu'au final, finalement, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais c'est ça qui est un peu <rire> relou dans ce métier-là, c'est que tu, tu dois, entre guillemets, te forcer à lire des trucs, mais en fait, si tu n'as pas envie de les lire ou si tu es en overdose, c'est bah, contre-productif au final. Le truc c'est que l'envie ça se contrôle pas et ça se commande pas non plus, enfin. <rire> c'est un peu relou quoi. Enfin bref, c'était le petit moment blabla, je vais vous laisser là et je vais continuer les wings. retrouve depuis chez mes parents ça y est je suis rentrée dimanche enfin aujourd'hui on est dimanche quoi aujourd'hui pour euh, la province voilà puisque j'ai deux semaines de cours en, à distance et une semaine de vacances donc j'en ai profité et en plus on va potentiellement être confiné je pense donc à mon avis j'ai bien fait bref là je vous reprends parce que j'ai des petits colis à ouvrir j'en ai reçu pas mal pendant que j'étais à Paris je les ai envoyer chez mes parents parce que la poste en Ile-de-France, les amis, si vous saviez. Enfin, j'imagine que certains savent. Ouais, ouais, ouais, ça dépend peut-être des endroits, mais on va dire que de mon côté à moi, euh, une fois, j'ai mis trois semaines à recevoir une, une enveloppe, une lettre, une enveloppe. Bref. Donc là, j'ai ça à ouvrir, j'ai ça et ça. Un petit colis Amazon et j'ai une grande enveloppe. Je sais plus du tout ce que c'est. Et juste avant ça, j'ai déballé ce bouquin que j'ai également reçu euh, de la part de ma WAPI, puisqu'on a fait enfin, puisqu'on va faire ensemble cette année un challenge de l'amitié littéraire euh, Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un challenge qui consiste à se mettre en binôme Et tous les mois, chacun d'entre vous, vous sélectionnez un livre de la wishlist de l'autre Que la personne devra donc s'acheter dans le mois, puis le lire C'est un challenge qui se fait sur 6 mois, mais nous on a refait notre façon, on va le faire je pense toute l'année normalement. J'ai aussi dit qu'on allait s'envoyer des colis sans dire à l'autre quel était le bouquin choisi pour plus de mystère et parce que c'est plus sympa et aussi plus chouette. Et euh, on va, euh, voilà, le rythme de lecture, on s'en fout, si c'est pas lu dans le mois, pff, voilà, hein, chacun son rythme, hein, c'est pas grave. Et donc voilà, elle m'a envoyé celui-là. Et donc je suis très très contente. Normalement, vous l'avez vu sur ma story Instagram. Tous les mois je posterai euh, le colis qu'elle m'enverra en story. Donc il faudra surveiller. Ce sera épinglé sur euh, mon onglet books sur Instagram si jamais. Et puis voilà, voilà, je suis contente. Et si vous voulez savoir ce que moi je lui ai envoyé, ben, j'allais dire il faut aller voir ses stories. Mais euh, non, parce que les stories ça dure que 24 heures. Euh, Je, Elle va peut-être en parler dans ses vidéos. Donc. Euh, surveillez ses vidéos, peut-être qu'elle vous... qu'elle montrera dans l'année ce qu'elle a lu et... ou peut-être qu'elle fera une vidéo à la fin, je ne sais plus exactement mais que généralement elle fait des vlogs en parlant de ses lectures. Donc je pense que c'est plus là que vous serez au courant. Donc ça je sais ce que c'est. J'ai commandé sur Amazon parce que je savais pas du tout où acheter ça ailleurs. C'est des cartes NFC. C'est pour faire euh, des amibos sur Animal Crossing. Ah mais oui c'est vrai que j'avais aussi commandé des, des éponges à maquillage. Vu que les miennes sont mortes. Voilà, je recommande des éponges à maquillage. Pas hyper intéressant. Et ça ça doit être mes petites cartes NFC. C'est vraiment tout tout petit. Hein. J'ai pris des petits ronds comme ça. Et en fait ça va me servir à créer des bois Animal Crossing en espérant que j'arrive à le faire puisque j'ai une amie qui m'a montré. Et normalement je me souviens mais bon au pire des cas je redemanderai, mais voilà. J'espère vraiment que ça va marcher normalement oui. Comme ça je pourrais enfin virer Victoria la squatteuse là, de, de mon île là, qui est venue sans que je lui ai rien demandé du tout. <rire> Et euh, voilà. Bon ces deux là je sais ce que c'est. C'est des colis euh, de la boutique de Morgan Barret. Si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice de, de pins, de goodies, de dessins, etc. Autour des univers un peu Disney, Ghibli, euh, sorcière, etc. nature. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. De base, j'avais fait une première commande pour craquer sur un truc qui me faisait envie. Et aussi parce que je voulais acheter un truc pour une amie. Mais une semaine après, je crois, ou deux semaines, il y a eu les soldes. Et elle a fait des soldes sur certains de ses pins et de ses dessins. Bah du coup j'en ai profité pour recraquer, voilà. Mais ça me fait plaisir de soutenir des créateurs. Et puis j'adore ce qu'elle fait comme je vous ai dit. Et donc, je sais plus lequel j'avais pris dans cette commande. Ah non, c'est les marque-pages, pardon, les pins c'est dans l'autre commande. En fait j'avais pas pris de pins dans cette commande, je n'ai pris que dans l'autre. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh non mais ils sont encore plus beaux en vrai que sur les photos, c'est Donc il y a un marque-page qui est comme ceci. Et l'autre c'est Anne des pignons verts. Euh, voilà, j'ai pas de mots parce qu'il est beaucoup trop beau. Je... Du côté des Illus, j'ai donc pris celle-là qui est. Une fois encore, j'ai pas les mots. Vous voyez, hop, assorti, j'adore, c'est absolument magnifique. Et la deuxième, c'est une Alice que j'avais trouvé hyper chou, et en plus, regardez derrière, même derrière, il y a le détail quoi. J'adore, elle est trop trop jolie. Et au niveau des pins, j'en ai commandé deux, si je me souviens bien. Et le premier, évidemment, c'est le pins Dan des pignons verts, une fois encore, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah là là, ce qu'elle fait, c'est une merveille. Je Voilà, bon, j'arrête, je vais dire les mêmes choses à chaque fois, mais... Ah, oh, Pacha qui s'énerve, est-ce que vous l'entendez Le pins Dan qui est absolument, mais waouh et le deuxième, c'est celui d'Arietti. Je le voulais absolument, puisque j'adore ce Ghibli. Et que je trouvais sa version hyper adorable. Voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, je vous remonterai encore en story, parce que là, j'ai l'impression que la, la qualité est super moche. Les deux derniers colis, j'avoue que je sais pas c'est quoi. Je ne me rappelle plus. Surtout le grand, là. <rire> je ne sais vraiment plus c'est quoi. Ça va me revenir en, en ouvrant, puisque je me rappelle que... Quand mon père m'envoyait la photo que j'avais reçu ça, j'étais contente. Enfin bref, je sais plus c'est quoi. J'attends des gants d'Amazon, mais je pense pas que ce soit ça. Puisque pas, ça ressemble pas au colis d'Amazon, mais bon, peut-être que c'est ça finalement. Ah oh, bah si c'est ça, c'est mes gants. Bon bah voilà, ils sont pas très beaux, mais en fait, c'est des gants tactiles. Donc euh, vous pouvez utiliser votre téléphone avec les embouts et moi c'est ça dont j'avais besoin. Et j'arrivais pas à en trouver sur Paris, je vous jure, partout où je suis allée, j'en voyais pas. Donc euh, bah j'ai craqué. Celui-là, c'est l'atelier Ah de... oh, mais oui Bien sûr C'est mon avatar, mais oui Parce que j'ai refait mon avatar sur mes réseaux. Euh, vous savez, euh, l'atelier de cassis, j'avais dû la, la taguer quand je l'ai posté. Et du coup, elle me l'a envoyé aussi la en physique, mais... Oh là là Mon oh, oh, oh, oh. oh, dieu, c'est trop chou, c'est trop beau. <rire> Regardez, j'adore. <rire> je suis trop fan. En plus, je porte la tenue que je lui avais dit euh, que je voulais à peu près avoir pour cette, <rire> cette photo-là. Voilà. Bon, pareil, je vous mettrai, je pense, en 100 bar d'infos... Sa boutique Etsy et son Instagram hein, Puisque voilà c'est trop sympa ce qu'elle m'a fait Elle est très gentille Et puis voilà je suis très très contente de ça Trop trop chou. Bon bah voilà je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée Peut-être peut-être pas On verra bien ça dépendra ce que je fais Ou ce que j'ai envie de filmer Tiens coucou Peter hello. Allez je vous fais plein de gros bisous